Pour aller acheter le pain, tu prends un avion ou un vélo Et bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler d'organisation et surtout de simplifier ton organisation. Tu as très certainement testé un certain nombre de systèmes d'organisation, tu es au fait des dernières nouveautés en termes de logiciels et d'applications pour mieux s'organiser, pour être plus efficace. Je suis l'une d'entre elles, je te le dis tout de suite, euh, je suis une grande fan de systèmes d'organisation et pendant des semaines et des mois, je m'en suis voulu de ne pas réussir à utiliser ces outils dont tout le monde parle et qui sont tellement révolutionnaires. Je vais notamment te parler de notions mais aussi de mon organisation personnelle. Alors déjà, tout d'abord je tiens à faire un petit disclaimer aujourd'hui je ne parle que de mon expérience à moi personnellement euh, pour avoir testé un certain nombre de systèmes mais je suis persuadée que ça pourra t'aider toi directement allez on rentre tout de suite dans le vif du sujet c'est parti alors pour parler de Notion déjà dans un premier temps ça fait euh, maintenant un an à peu près que je l'utilise de façon plus ou moins régulière alors de façon plus ou moins régulière pourquoi parce que ce qu'il faut savoir sur Notion ou sur notion. Euh, il faut savoir en fait sur euh, nos chaînes, c'est que vu que tu parles d'une page vide, les, les possibilités sont absolument infinies et pour moi c'était très compliqué de, de me mettre dedans et je me suis retrouvée à créer des pages et des pages et des pages et des pages mais que je n'utilisais pas parce que mon simple plaisir en fait de créer des pages était là et pour autant c'était pas adapté exactement à ce que je voulais faire. Aujourd'hui je sais que c'est parce que c'était pas adapté à ce que je voulais faire mais à l'époque je me disais que c'était ça venait forcément de moi euh, qui était pas forcément assez c'est fut, fut pour pouvoir les utiliser correctement. J'ai donc suivi des formations qui m'ont permis de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Et dans ces formations, il y avait notamment des templates qui étaient là pour t'aider en fait à démarrer et qui étaient très complets euh, en termes de, de database notamment. Et euh, il se trouve que j'ai essayé de les utiliser. Clairement, j'ai essayé de les utiliser. Je m'en suis servi à chaque fois pendant une semaine, 15 jours. Et puis après, je laissais de côté et je repartais sur un fouillis absolument intégral. Je me suis donc dit, écoute, il faut que tu sépares du coup l'utilisation de Notion pour ta vie pro et que tu utilises à côté un système de simple planeur comme à ton habitude pour planifier ta vie perso. Et ça donnait à peu près ça. En gros, j'avais sur mon planeur des blocs de temps qui me permettaient de voir... Euh, ce que je devais faire et à quel moment de noter aussi du coup tous les rendez-vous perso ce que je devais faire avec mes enfants où est-ce que je vais les emmenais etc euh, et à côté de ça du coup j'avais mes blocs de temps pour le travail en disant bah voilà ce jour là je vais avoir tel bloc de temps tel bloc de temps et tel bloc de temps et pas dérouler tout ça en fait sur toute la semaine spoiler ça a pas marché ça a pas marché aujourd'hui voilà où j'en suis j'ai repris mon notion à zéro sans me servir du moindre template de qui que ce soit en réfléchissant vraiment aux besoins que moi j'avais, moi directement. Et il se trouve que moi mes besoins sont assez simples, en fin de compte. Et utiliser des templates déjà préfaits avec euh, des informations à l'intérieur qui sont absolument géniales, mais qui restent vides en permanence, eh bien ça décourage, forcément. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui pour moi. Donc j'utilise toujours mon planner à côté de ça, mais en version digitale, ce qui me permet de l'avoir sur mon ipad en permanence et de pouvoir le, le, le transporter de partout et à côté de ça j'ai donc mon application notion aussi sur mon ipad donc j'ai vraiment tout centralisé au même endroit ça c'est vraiment une des bases vraiment euh, tout centralisé en un seul et même endroit euh, sur mon ocean j'utilise vraiment que la partie professionnelle mais surtout la partie professionnelle uniquement pour ma création de contenu pour planifier ma création de contenu ça ressemble à une seule database création de contenu dans laquelle je vais dérouler tous mes réseaux sociaux. En fait. Pour le moment, je suis à 15 jours d'utilisation à peu près. J'en suis assez satisfaite dans le sens où ça me sert du coup plus de roadmap euh, que d'optimisation. Euh, Et aujourd'hui, mon cerveau n'est pas du tout en état d'aller au-delà de cette utilisation. Donc, il n'y a aucun intérêt pour moi de complexifier la chose. Je te disais au début de la vidéo, pour aller acheter le pain, tu prends un avion ou tu prends ton vélo. C'est une image très concrète en fait pour imaginer un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête ces, ces, ces trois dernières semaines, à savoir que euh, oui, il y a des personnes qui ont besoin d'un avion de chasse. Pour atteindre leur destination moi aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui j'ai un simple vélo me suffit et il sera beaucoup plus efficace du coup pour atteindre mes objectifs c'est dans cette idée là que j'ai décidé de simplifier un maximum mon organisation et que je te propose du coup d'en faire de même alors voici mes quelques astuces pour savoir comment est-ce que tu peux simplifier ton organisation numéro 1 vide ta charge mentale comment on fait pour vider sa charge mentale il faut tout d'abord Sortir de ton cerveau tout ce qui n'a rien à y faire puisque concrètement ton cerveau est fait pour réfléchir et non pas pour retenir des informations. Donc tu choisiras un seul support pour noter toutes les informations. En ce qui concerne tous les rendez-vous et les dates importantes de ta famille, je t'invite à utiliser un simple calendrier. Ne cherche pas à faire des applications partagées et compagnie. Ce n'est pas ce qui sera efficace pour toi tout de suite. Je te le dis, si tu cherches à te réorganiser pas sur la simplicité absolue. Par contre, pense à le rendre accessible et visible à toute ta famille. Pourquoi Pour éviter de recevoir des sollicitations, pour te demander à quelle heure est tel rendez-vous, ou tel rendez-vous, ou à quelle heure vous devez vous rendre à tel endroit. C'est visible partout, c'est accessible par tous. Au moins, toi tu peux rester focus sur ce que tu es en train de faire, toi. On note donc toutes les informations au même endroit. J'ai d'ailleurs créé le produit La Décharge Mentale que tu peux retrouver dans la description pour directement avoir un peu plus de détails. Règle numéro 2, ne saute pas sur le dernier truc à la mode puisque tout le monde en parle et que ça a l'air énorme. Concentre-toi sur tes besoins à toi et pas vraiment de zéro, de la simplicité absolue. Et seulement ensuite, une fois que tu as un nouveau besoin qui se présente à toi, tu pourras l'ajouter du coup à ton organisation qui fonctionne déjà. Et règle numéro 3, serre-toi de ton outil. Oui, tu as décidé d'utiliser un planeur pour organiser toute ta vie, mais tu ne l'ouvres pas. Personne ne peut l'ouvrir pour toi. Utilise ton outil, donne-lui sa chance pendant plusieurs semaines. Essaye d'initier de nouvelles habitudes par rapport à cette organisation-là. J'espère t'avoir apporté un maximum d'informations et t'avoir aidé à revoir ton organisation ou peut-être l'améliorer tout simplement. Mais garde en tête quoi qu'il arrive, c'est seulement avec la simplicité qu'on peut atteindre ses objectifs. Ton organisation est faite pour te servir, ce n'est pas à toi de t'adapter à un système s'il ne te convient pas. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et mets un pouce bleu. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Prends soin de toi et à bientôt.